Oui à plus de « made in Europe ». Produire en Europe, c'est être moins dépendant de l'extérieur. C'est bon pour nos emplois et c'est aussi bon pour l'environnement. Et produire en Europe, c'est particulièrement important pour les secteurs de l'énergie et de la transition énergétique. C'est pourquoi la Commission européenne a proposé cette semaine le plan industriel pour le pacte vert européen. Que cela soit des panneaux solaires ou des batteries, ce plan doit faciliter leur production en Europe et va notamment faciliter les formalités administratives pour nos entreprises. On reproche parfois à l'Union européenne de proposer trop de règles. Ici, nous allons faire mentir cette idée reçue et simplifier. Dans le cadre de ce plan, un Fonds européen de souveraineté va être mis en place, ce qui était une demande de notre groupe Renew Europe. L'idée, tout simplement, mieux financer les secteurs stratégiques comme la défense, la santé ou l'énergie. Ce fonds sera une grande avancée, nous permettant d'investir en européen dans des secteurs clés. Il pourrait par exemple servir à produire plus de paracétamol en Europe, alors que nous n'en produisons quasiment plus, ou alors construire davantage d'éoliennes que nous souhaitons installer dans l'océan. Vous le voyez, nous avançons sur le soutien à l'industrie verte, et soyez assurés que je continuerai à défendre, au nom du MoDem et de Renew Europe, notre stratégie d'autonomie et toujours plus de Made in Europe.